Aujourd'hui, le 31 janvier 2022, il est, 10, il est midi et 9 lundi. Donc, c'est une capsule vidéo de Jean-Charles Cléroux, euh, qui, qui est à la tête de Démocratie Directe. Et euh, j'appuie euh, justement ce parti-là parce que je crois que euh, c'est quelqu'un qui qui dit la vérité, c'est un homme de conviction, et ça, des gens de conviction, il en a pas beaucoup, vous comprenez? C'est un homme de foi aussi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est important dans notre système ici. Donc, on l'écoute immédiatement. Bonjour tout le monde. Je vais attendre quelques petites secondes pour laisser autant le temps aux gens d'arriver. Salut tout le monde! Euh, donc euh, je vous vois commencer à arriver, excusez-moi, avec euh, ma nouvelle <rire> plateforme, mon ordinateur. Euh, je vais commencer le live. Euh, ça va être un live euh, excessivement court. Donc euh, euh, je veux vous dire partager partager et n'hésitez pas à partager. Donc, euh, je suis à Ottawa depuis vendredi. Comme vous le savez, euh, je vous ai parlé. Et là, la façon que c'est programmé, ça m'énerve parce que... Euh, je, je, ok, je vois les commentaires euh, plus bas. Donc, mal fait le setup. Salut Stéphane. Salut José. Oui José, j'ai pas juste l'air euh, fatigué, j'ai la chanson euh, qui va avec. C'est des grosses journées, mais euh, c'est pas grave. Salut Maggie. c'est pas grave, euh, c'est pas grave si je suis fatigué, euh, c'est pas la bonne cause. Euh, donc euh, salut Pierre Luc, euh, c'est pas la bonne cause. Euh, les journées euh, commencent tôt, l'organisation euh, au parc. Euh, je avec Ronald euh, et tout ça. Donc, euh, on monte en haut sa colline. Euh, je vous ai fait un live euh, cet avant-midi encore. Euh, écoutez, euh, ce que je vais vous dire, partagez. Et euh, c'est vraiment important. Parce que là, avec tout ce qui se produit avec ce convoi-là, euh, l'information euh, déroule à un débit euh, incroyable. Donc, ceux qui me suivent, ceux qui sont habitués de me suivre, vous le savez, euh, je ne suis pas l'influenceur qui. qui sent obligé de faire des lives euh, tous les jours, d'en faire deux fois par jour, et... Mais vous le savez. Tous ceux qui me suivent, qui sont connectés avec leur cœur, vous le savez que je suis sur le terrain, et là pour faire le changement. Donc, je vous aime beaucoup. Je vais être vraiment direct. Euh, Avant-midi, on a fait le live. On voulait partager à tout le monde, profiter euh, de cet événement-là euh, avec SOS Québec. Vous avez vu euh, les lives pour euh, ce qu'on veut déposer au niveau criminel, avec le dossier qu'on vous a déjà parlé euh, de plus de... 60 000 pages, euh, qui est un 2 700, 2 pages, euh, qui a été screené à travers tout ça. Euh, on s'est fait dire qu'il n'y avait pas de liste. Et on nous a dit de revenir dans l'après-midi. On est retourné cet après-midi, moi et Ronald. Bon, ben parfait, cet après-midi... Écoutez, tout est parfait dans la vie. N'oubliez jamais ça, mais je me dois d'être honnête, parce que vous savez les ambitions, Vous l'a annoncé, je l'ai annoncé, ça va être déployé cette semaine, Démocratie Directe pour les bénévoles, parce que j'ai vraiment une dévotion envers moi-même, envers mon fils, envers ma famille et envers vous. Et la crise COVID, j'arrête pas de le répéter là, il faut atteindre des niveaux de conscience. C'est juste un prétexte. C'est beaucoup plus profond que ça. Et après-midi, on nous a dit qu'on parlerait. J'attends attendu deux heures. Sur le bord, excusez-moi, là, mais de l'astype plateforme. j'ai pas de jugement. Comme je vous disais, tout est parfait. Mais je reste un être humain. Puis après maison, heures, on a pogné ma limite. Après deux heures des I, A, A, puis de. De petits discours, là, de pep talk, de whatever, là. Versus ce que, que j'avais à annoncer. puis la stratégie, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé euh, la vidéo euh, de M. Normandin. Jacques-Antoine. c'est parce que Jacques-Antoine, je suis déjà en communication avec. Jacques-Antoine, il appuie déjà « Démocratie directe ». Et la stratégie avec Jacques-Antoine d'approcher les juges de la Cour fédérale pour négocier avec des juges de la Cour fédérale, mais à l'extérieur, l'institution, de la cour. Je suis tout en communication avec ça, la gang. Démocratie directe, là, je ne peux pas livrer toute l'information que j'ai parce que c'est des bibliothèques de gens avec lesquels je suis Je m'entoure des meilleurs. Donc, quand je vous ai dit que j'étais un porte-parole... Puis je suis pas là pour le chef et un titre de chef comme les politiciens qu'on a là, mon rôle en tant que représentant de démocratie directe, c'est de m'entourer avec les meilleures personnes. À tous les niveaux. Et les faire travailler ensemble. Et là, après avoir poiroté deux heures de temps, avec des promesses, j'ai pété un petit peu les plombs. Je vous l'avoue. Le live que je vous fais asseoir là, puis partagez-les. Je vous le dis partagez-les, parce que là, ce qui est en train de se produire, c'est que là il y a de la crainte nourrie par tout le monde que je serais capable de nourrir. Il y a des faits qui existent dans la vie et une manière de prendre son pouvoir, c'est de vivre le moment présent ici maintenant. Donc il y a eu de l'information sortie. Je viens de parler avant de commencer le live avec les organisateurs qui sont encore sur le spot. des gens qui sont là de dévotion sur le parc de la Confédération à Ottawa. Tout va bien. On n'est pas encore dans le problème. Ça va t arriver? Tout est possible. Mais c'est pas arrivé. Les policiers, ça se peut qu'ils aient reçu des ordres. C'est pas arrivé. Il y a eu un entente de fait que les klaxons arrêtent à 10h le soir et recommenceront à 10h demain matin. Ça, c'est un fait que je peux vous avouer. Ça commence comme ça. Arrêtez la propagande. Là, il y a un secret de qui se discutent dans tous les réseaux. Partagez à tout le monde. Et là, je fais un appel à tous les influenceurs. Pour tous les camionneurs qui se dirigent à Québec. Les organisations pour Québec. C'est un secret de Il y a des camions qui se dirigent vers Québec. Là, je fais un appel à tous. Partagez. Cette vidéo doit être virale. Je suis... Dans l'organisation, avec les organisateurs, en communication, avec l'ESQ, avec la police de Québec. Je demande à tous les organisateurs d'arrêter de parler de Québec. Chaque mouvement qui n'est pas coordonné, vous légitimez les polices à prendre des mesures pour bloquer le mouvement. Donc, si vous voulez avoir de l'information... S'il y a des influenceurs qui ne me connaissent pas, ben, sacrément, regardez-vous dans le miroir. Je suis tanné, là. Je ne suis pas en charge, je ne suis pas le porte-parole d'un parti démocratique pour faire une mémuse. On est là pour des solutions. Tout le monde qui me connaît, qui écoute mon live, on est dans le concret. Fait que chacun fasse sa game. Mais faites-le pour les bonnes raisons. Fait que les influenceurs de l'information pour Québec, je vous demande une chose. Pensez par moi. Jusqu'à temps que l'événement soit confirmé, ouvert et qu'on annonce de quelle façon ça va se faire. Donc, son numéro de téléphone, à jean Charles Cléhoud, c'est 514-894-6044. Si vous n'avez pas compris que les policiers, c'est une agence paramilitaire... Puis dans le système qu'on est, se doivent de suivre des ordres, mais qui collaborent avec le peuple, autant qu'ils peuvent le faire. Arrêtez de mettre ce système-là à épreuve pour justifier que le système ne fonctionne pas. On a de l'appui des policiers. Fait que Je demande à tous les influenceurs, arrêtez de parler de Québec. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, je suis dans le comité je suis sur le CB dans le comité avec les camionneurs. Là, c'est assez, là. Ce que j'ai vécu après-midi, là, des IA, qu'on a, -A, qu a 1,5 million de personnes, puis j'ai de la misère à me en faire entendre pour les démarches que je fais, avec les dossiers criminels qu'on veut déposer, avec les juges qu'on veut amener, afin de négocier, afin de créer le monde meilleur et de la transparence tannée. Je suis en esti. Excusez-moi d'être off de même, mais oui, je suis brûlé. Puis c'est pas parce que je fais des IA puis je veux faire des lives. C'est parce que je veux changer les choses. Puis Démocratie Direct, fiez-vous sous moi la qualité de gens qui s'associent à tous les jours à Démocratie directe parce que compris que je suis une personne de cœur. Puis je suis d'une équipe de cœur pour faire les choses comme il faut. C'est bien beau là, donner de l'information non-stop, non-stop, non-stop. Non, on va prendre notre temps, on va en donner moins, mais on va en donner de la vraie. Puis on va sortir de ce pétrin-là, puis ce pétrin-là, là, il a rien à voir avec les mesures sanitaires. Il est beaucoup plus profond, puis c'est là que je m'en vais au combat. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je vais utiliser la politique pour vous donner ce que vous aurez toujours dû avoir. Puis ça, je parle de trois générations en arrière qu'on s'est fait bafouer. Et c'est tous les dossiers de corruption qui ont été signés qu'on va faire sortir. Mais il y a des façons de les faire sortir. C'est bien beau vouloir casser toutes les murs. C'est pas de même que ça marche. faut être plus intelligent que le système. Donc, suivez-moi, faites passer le message, puis arrêtez de propager de la désinformation sur ce qui est à veille de se produire à Québec. Tous ceux qui parlent de Québec, qui n'ont pas passé par moi, vont nuire au mouvement. Des chances comme ça, qu'on s'est réunis, j'ai parlé avec Bernard Gauthier la semaine passée, des chances comme qu'ils se produisent là. Ils s'en produisent pas 50 par année. Fait que la peau Puis je vous fais pas de promesses. Mais il y a des chances que demain, je sois avec Pat King. Parce que là, le mouvement des tracœurs va faire comprendre de quoi. Il y a de quoi à régler. Félicitations au mouvement. Mais il y a une équipe qui s'appelle... Tout en arrière avec démocratie directe, Jean-Charles Clérou, je au fédéral, j'ai des constitutionnalistes à la retraite qui sont là pour nous appuyer, j'ai des experts que j'ai tout gardé dans l'eau pour cet événement-là. Scrapez pas l'événement ce sacrament. C'est pas un party qu'on fait. Puis ceux qui voient ça comme un party, puis Hihi, a ah, ah, ah, puis les mesures du le gouvernement va reculer. Vous êtes dans l'erreur. Oui, le gouvernement va reculer. Deux provinces ont dit qu'on reculer. L'Angleterre La, recule. Le combat ne fait que commencer. C'est pour cette raison que je suis là. Le combat ne fait que commencer. Quand qu il recule, j'avance. Scrapez pas le mouvement pour de l'ego. Des codes d'écoute puis du IAA. Vous avez réussi, les camionneurs, quelque chose d'exceptionnel. Je suis là. Je ne promets à rien à personne. Toute organisation, parking, il est exposé d'être sur le site de SOS Québec. Je serai je ne vous promets rien. Pas de bullshit. Mais fiez-vous moi, je travaille pour ça. Puis après ça, je vais faire un escale pour moi mon garçon parce que je vais me ramasser à Québec puis je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Scrapez pas le mouvement. Donc, euh, c'est un peu le message cœur que je voulais vous passer. À un moment donné, là, je ne veux pas prêter de mauvaise intention à personne. Mais il ne faut pas que les crises servent à de l'ego, pas de la popularité. Il faut qu'il serve à des résultats, puis je suis quelqu'un de résultat. Fait que partagez cette vidéo-là. Je ne vais pas faire un live court. Je vais faire dans 30 secondes. Je vous dis merci de ceux qui sont là, mais partagez. Prenez votre pouvoir, partagez. Partagez et assurez-vous que chaque influenceur l'ait entendu. Parce que le ne n'a plus sa place ici, maintenant, puis où est-ce que moi je me situe. Merci, bonne soirée. Donc, je crois que ça en en, disant, ça en, en dit beaucoup. Bonjour tout le monde, aujourd'hui. Regardez ici, je vais quand même mettre cette capsule vidéo-là. Je ne sais pas si vous voyez le, le lien. Donc, ça c'est le lien de ma dernière capsule vidéo. Donc, cette capsule vidéo-là se trouve euh, à voir euh, tout simplement... Euh... Le 29 janvier 2022. Écoutez, euh, j'ai euh, cette fameuse capsule-là. Elle est quand même très importante. Euh, je viens de mettre ça directement sur Facebook. Donc, euh, je vous laisse quand même euh, euh, le lien en question. C'est youtube.com, barre oblique, watch... Point d'interrogation avec un, un V minuscule égale L minuscule, R minuscule, le chiffre 9, la lettre H minuscule, Z majuscule, S minuscule, C minuscule, M minuscule, le, le chiffre 6, ensuite de ça E minuscule et U majuscule. Donc ça, euh, justement, Jean-Charles Cléroux a reçu ce fameux euh, document-là. Ça donne beaucoup d'informations. Et euh, moi, ben, vous pouvez trouver quand même toutes les informations euh, nécessaires euh, sur YouTube. Vous allez sur Jacques-Antoine Normandin et vous allez voir ce qui se passe. Et oui, je travaille avec euh, Démocratie euh, euh, Directe, avec justement euh, notre ami Jean-Charles Cléroux, et euh, j'espère que les gens vont, vont passer le message, il faut que ce soit publié, il euh, y, y a des efforts qui se font présentement, et le système ici, il y a une possibilité qu'on puisse quand même le réparer correctement, parce que les juges, même les juges le savent, les bons juges, parlent. Mais les bons juges savent que le système ici est complètement illégal, illégitime, inconstitutionnel et anticonstitutionnel. Et ça, c'est pas rien ici qu'ils le savent, c'est à travers le monde, c'est connu à travers le monde. Donc, si c'est comme si, dans le fond, là, grosso modo, l'administration politique ici à travers le monde, c'est comme si c'était une institution terroriste, un gouvernement terroriste qui euh, se trouvent à faire des choses ici, et après ça, c'est partagé à travers le monde, dans des pays euh, soi-disant démocratiques, et ici, ils ont trouvé des moyens euh, détournés de fonctionner dans une démocratie fictive, virtuelle, inconstitutionnelle, et euh, il faut en croire aux gens par les médias d'information que c'est les gens, que c'est la population qui décide, alors que la, popu la population, elle est esclave. C'est une personne physique, une personne physique, les juges savent ce que c'est. Et les lois ici, les décrets, n'importe quoi, ça seulement aux personnes physiques. Le règne humain, ça n'existe pas ici au Canada, dans le milieu juridique et judiciaire, ainsi que dans le milieu politique. La, le règne humain n'existe pas. C'est seulement le règne animal. Vous comprenez? Et ça, j'en ai fait la preuve maintes et maintes fois. Je peux quand même ici peut-être vous le montrer encore une fois, parce que c'est... C'est quand même quelque chose d'assez euh, assez véridique. Donc, on peut, on peut vérifier ici. Vous comprenez? La biomasse totale des mammifères. On voit le bétail ici. On voit humain là. Mais ça, ça fait partie de la biomasse du règne animal. Le règne humain, ça n'existe pas à nulle part. Vous comprenez? Le gouvernement le sait. Les policiers le savent. À l'université, ils savent... Euh, écoutez... Euh, ceux qui, qui dirigent présentement, je regarde ceux qui ont occupé des, des postes politiques comme, euh, on regarde présentement Gabriel Nadeau-Dubois, voilà, euh, c'est quand même quelqu'un qui est au courant de ça, lui, que qu'ici euh, nous sommes du règne animal, vous comprenez, euh, j'en regarde d'autres aussi euh, euh, chez nos politiciens qui, qui sont au courant de ça, il y en a, il y en a beaucoup plus qu'on pense sont au courant de ça, mais jamais ils vont dire ça à la population. Ils n'ont pas à dire ça à la population parce qu'ils savent que ça peut déconsidérer l'administration politique et l'administration de la justice. On n'a jamais fait voter un chat, un chien, ou une vache, ou un bœuf, ou quoi que ce soit. Mais euh, nous, euh, une factice, factice personne physique, donc c'est une personne artificielle, le mot « factice », c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est fabriqué. C'est fabriqué pour servir les banques, les compagnies d'échéance et les marchés boursiers, et ça a été fabriqué par nos gouvernements et par les administrateurs de la justice du barreau du Québec. Et en France, mais du barreau de la France. Donc, euh, c'est les barreaux qui sont sous l'autorité euh, directe ou indirecte du Grand-Orient de France euh, qui fonctionnent avec ça, et euh, donc Dieu n'existe pas dans le monde juridique et judiciaire, et l'âme n'existe pas non plus dans ce monde-là, et ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que les, les églises sont fermées ici présentement à cause du COVID. Puis le COVID, bien. Écoutez, d'une façon ou d'une autre, j'arrête de vous donner ces explications-là. Vous avez juste à aller sur YouTube parce que je viens de mettre des capsules vidéo sur YouTube. Euh, je les fais circuler sur Facebook, mais sur Facebook, euh, non, euh, euh, je suis bloqué, possiblement bloqué. Et puis, euh, on sait actuellement que le Québec, quand ça ne fonctionne pas ici, euh, il fait fonctionner ça par des institutions d'Ontario. Euh, comme les gens devenus du Canada ici, quand ils savent qu'ils euh, ont des problèmes puis ils ne peuvent pas utiliser aucun bureau de l'agent devenu du Canada au Québec ici pour euh, essayer d'aller contre un Québécois ou une Québécoise, bien, ils donnent ça euh, au département de la fiscalité euh, de Sudbury, qui est quand même le receveur général du Canada. Donc, le receveur général du Canada et l'agent gens du Canada, c'est la même chose. Ils sont enregistrés sous le même numéro d'entreprise. Euh, je vais vous le donner ici. Euh, donc, euh, le numéro d'entreprise du receveur général du Canada, l'agent devenu du Canada, c'est N-E-Q, euh, qui veut dire numéro d'entreprise du Québec, numéro 88-12-18-18-63. Donc, c'est le même numéro, l'agent devenu du Canada, le receveur général du Canada, donc ils sont en situation de conflit d'intérêt. C'est pas compliqué parce que euh, l'impôt et la fiscalité, ça va sur les marchés boursiers. Ça, c'est pour financer euh, les entreprises, les institutions et tout ce que vous voulez. C'est comme COVID-19. Investissement COVID a été euh, créé ici. Il est enregistré des entreprises du Québec depuis 1990. Donc, je pense que j'en ai assez dit. C'est tout simplement de passer le message et je rends ça au public le plus rapidement possible. Il est midi 23, lundi, le 31 janvier 2022. Jacques-Antoine, 438-390-6246. Mon numéro de téléphone, 438-390-6246. Si vous avez un numéro privé ou anonyme, ben laissez un message parce que je ne réponds pas à ces numéros-là sur semaine. Je peux répondre les fins de semaine, mais pas sur semaine. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.